You did! You Yeah, <laughs> So when in the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 Gracias. Jesus. <laughs> C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le président Charles Le Goudet Plus fort que ça, s'il vous plaît. Voilà. On va se lever et puis on va l'acclamer. Charles Le Goudet Il est là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voudrons saluer toute la chefferie, le chef de province, le sénateur, le président du COSIM et bien d'autres chefs qui sont là. Merci beaucoup, merci d'être venus à toutes les associations. Il est l'heure que nous commencions maintenant notre cérémonie. Nous allons donc appeler le président central du comité d'organisation de cette grande tournée qui a commencé depuis le samedi 4 février à Lilio qui s'achève aujourd'hui à Soubé, Le président Ougui Hervé, il va venir pour sa brève allocution Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. M. le ministre, Charles Béguidé. honorables élus et chefs traditionnels de la région de Nawa, distingués représentants des communautés religieuses. Honorable.